Salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette Donc je vous propose une recette De gâteau chocolat marron avec un glaçage café C'est un gâteau qui est ultra rapide à faire Le truc c'est que c'est meilleur le lendemain Donc euh, vous pouvez faire ça En activité du dimanche Et euh, le déguster euh, le lundi si vous êtes en confinement, bah, vous pouvez le manger à l'heure que vous voulez. Et si euh, vous faites partie de ces gens qui doivent continuer à aller travailler euh, à leur boulot habituel, euh, et ben, vous l'aurez au moins le lundi soir pour vous remettre de cette journée euh, difficile. Et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour réaliser ce gâteau, vous aurez besoin de 400 g de châtaigne. Moi je les prends euh, en conserve. De 150 g de sucre, 200 g de chocolat, 4 œufs, 120 g de beurre et puis pour le glaçage, du café et du sucre glace. Donc vous allez commencer par écraser les marrons à la fourchette ou aux presse purées. Il ne faut pas hésiter à ajouter un petit peu d'eau pour avoir une purée pas trop épaisse. Ensuite, on ajoute le sucre, on remue bien. On ajoute à ça le chocolat et le beurre fondu. Euh, on remélange bien. Et puis pour finir, on va ajouter les œufs. Alors là, il faut faire attention à bien remuer parce que moi j'étais un peu trop pressée et on a eu quelques gros bouts d'omelette dans le gâteau. Donc c'était un peu spécial et pas très très bon. Ensuite, on va beurrer notre moule et euh, mettre euh, la pâte dedans. Et on enfourne 25 minutes à 180 degrés. Alors Ensuite on va laisser un peu refroidir notre gâteau, et pour le glaçage, moi je fais ça un petit peu à l'œil. donc il faut un café très serré pour qu'il y ait vraiment le goût de café assez prononcé. Euh, je mets pas mal de sucre glace dans un bol, et ensuite je vais ajouter le café en toutes petites touches, euh, pour que, à la fin ça donne une pâte lisse mais pas trop liquide, euh, comme vous pouvez le voir euh, sur la vidéo. Donc moi j'ai été un peu radine en glaçage, n'hésitez pas à en mettre un peu plus, parce que le café se sentait pas trop cette fois-ci, et j'ai fait des fois où, où c'était plus prononcé et c'était meilleur. Euh, laissez durcir ce glaçage au frigo, et en attendant, préparez votre chocolat fondu. Donc euh, vous faites fondre du chocolat, vous le glissez dans une poche à douille, ou alors euh, dans un coin de sac congélation que vous aurez percé. Et ensuite, bah, vous pouvez laisser aller votre talent naturel pour dessiner ce qui vous inspire. Et donc euh, moi, comme vous voyez, j'ai fait de mon mieux pour dessiner euh, Simba euh, dans le royaume. Et ensuite, le mieux, c'est de laisser reposer le gâteau une nuit au frigo. Et je vous souhaite une très bonne dégustation.